Y'a Peppa, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous connaissez ces ambiances, où je suis avec Joël dans l'intro. En général c'est un petit classique en approche, c'est un ouais, classique ouais, ouais. qu'on va essayer de vous répondre, on est au Break Urban, juste là. C'est euh, c'est un petit restaurant, vous avez capté un petit snack qui s'est fait connaître. Alors on est dans notre arc tacos, la dernière ouais, fois on avait. Tacos, ouais. voilà, la dernière fois on avait fait des tacos. Exactement, on avait fait des tacos à la marinade et tout et on va rester dans cet arc tacos parce qu'aujourd'hui on est à nouveau là pour en faire mais c'est des tacos qui ont une particularité, c'est des tacos qui. Euh très consistants on va dire Ils sont très consistants ils sont faits par deux mais vous allez comprendre ça va toi Joël tranquille ouais ouais là je suis venu marquer mon point je suis venu face que là je suis venu 3-0 et là c'est l'arc qui remonte tada voilà en plus si je vais être tout à fait honnête lors de la dernière vidéo à la fin il y avait ouais. eu petit emménage un de matinage et tout un mic mac. petit micmac qui ça lui ont fait, en fait pas de chance non, mais tu moi oh, je le dis dès le ouais. début comme ça au moins tu ne m'en veux pas et tout ça c'est cool on va y aller et aujourd'hui les amis on va cuisiner des burgers tacos en direct du break Urban. c'est parti vous connaissez la recette les frères on va aller faire des burgers Tacos, mais pour pouvoir réussir à les faire Même si on a un petit peu d'expérience maintenant, maintenant ouais. On a de l'exprès, ça ouais, y est, on les a fait clair. la dernière fois hein. On a fermé, on n'a on a pas triché hein. là enfin, on... Triché, il euh, y en a qui ont des coups de pouce quoi il dit ça alors qu'il a été aidé tout le long. Ouais tu ah, bien sûr. Gros t'as perdu là. sur les pizzas, t'as perdu sur le taille. Ah, thaï... la, la dernière fois la garniture. La ouais, garniture, c'était pas le, le gratinage, c'est vrai que ouais. c'était pas de chance, c'était ah. pas de chance. Mais nécessairement pour réussir à faire des burgers tacos, on va lui demander l'expertise. L'expertise d'un chef, celui qui a, je suppose, inventé la recette et qui va nous montrer comment la réaliser. Bonjour salut. Bonjour Salam, ça va Tout va bien Ouais salam, ça va et toi. Alhamdulillah. merci à toi de nous bah, accueillir ici. Merci à toi. Super plaisir, très content. Comment est-ce qu'on réalise un burger tacos de qualité ça je vous montre la recette qui marche le plus et c'est avec de la viande à fait ouais c'est du steak frais en fait je te que du frais d'accord laisse la viande cuire regarde cette expertise regarde cette expérience comme ça je vous dis rien faut être attentif avec ouais Donc toi, toi, par exemple, tu mets pas la sauce avant Non. Vu qu'en fait, vu qu'on a envie de faire comment dire, les choses, genre ça va coller... D'accord. Ça va coller directement sur le... Tu as des différences d'expertise, ouais. des différents moyens de faire, tu vois. D'accord. la petite sauce spéciale maison... C'est une petite sauce maison, ça Oui, yes c'est ah, du ketchup au début, wow. <rire> On est en 1996 ou quoi là Toi-même <rire> toi, toi tu sais, le ketchup les tacos c'est le débat incessant Ouais, non moi j'en ai pas trop. Hein. Moi je tiens à dire, c'est mec bizarre quand même. Ah voilà, la partie la plus... la plus, des parties les plus techniques Mais <t 'en> On est sur un rythme industriel, hein, ça va vite monsieur. Ouh ouais. oh En fait c'est un good law. Ah oui il a fermé ça vite Ouais ça me fait peur là Moi bon, c'est là la partie qui ouais, va ouais, ah, t'inquiète ouais, t'inquiète à chaque fois à chaque fois qu'on fait une vidéo comme ça je demande au chef n'hésite pas à nous assister Ouais ouais ouais, ouais. Là, vraiment je Le pense but que... c'est quand même de réussir à faire ça C'est sur ce truc qu'on va bégayer là. Non t'inquiète, on va y arriver. Par contre j'ai vu une petites tranches de mortadelle, là sur le dessus. Ouais. Il est quelle heure là Joël Tu sais que hier j'ai mangé un giga tacos je sais pas si. Je crois je sais pas si je vais enseigner. T'as mangé ça à quelle heure Ouais, oh, une heure du matin. Je Donc, regardais le tournoi Smash. Euh... Il est 9h30. Hein. Donc, ouais. c'est-à-dire que le mec, à 1h du matin, en sachant qu'on allait faire ça, il a dégommé un giga ouais. tacos. Regarde, c'est ouais. petit tacos ah bah, burger. C'est propre d'eau ah. Bah oui, monsieur. Ah ouais, taille, taille, taille, taille. Je trouve ça stylé, si, la petite peinture comme ça, par son pâtisserie, tu vois. On va le mozzarella dessus. Mmh. Donc, quand on vous dit tacos burger, on rigole pas. Ça, techniquement, c'est l'équivalent du pain. Hein. Ouais. Parce que qu'est-ce qui va être entre les tacos Aïe aïe aïe aïe aïe. Moi, moi, vraiment, je vais être avec toi. J'ai appris que les repas de la nuit par gourmandise, le matin tu te réveilles gros, t'as le ventre ballonné. Ouais, je suis ballonné du de... <rire> hey, coup. De... Il était ballonné. Hein. Vrai, je me suis couché quoi vers 4 5 heures du matin et ouais. tu il le tournoi Smash. Ouais. Tu sais, vu que c'est sur le continent, c'est décalé, donc je me suis dit, je vais manger. Et à la fin de la nuit, euh, j'aurais plus faim tu vois Le mieux c'est d'aller dodo, c'est d'aller dodo pour éviter de manger des bêtises Regarde, avant que ça aille au four, le rendu des petits tacos là-bas Tu les fais en plus compact pour que ça serre un petit peu de pain, ah, c'est ouais, ça ouais. Ok, d'accord bah, en même temps, tu sais, c'est deux maxi tacos en forme de pain Exactement en fait, ouais. c'est de faire un maxi tacos, mais ils ont tomber différemment Ok, d'accord C'est de faire un maxi tacos en même temps c'est vrai que si les si deux trucs tu vois ils étaient trop gros, bah ouais, ce ouais, ouais, serait, ah ouais, ça serait ouais. beaucoup trop. Genre la première fois où t'as pris deux petits tacos c'est que t'as mis un steak entre ouais. les deux, j'ai vu des fois tu mettais des œufs je crois, de voilà, des œufs, ouais, des trucs comme ouais. ça, et que t'as fait goûter à des gens, les gens ils étaient là ouais. Ça c'est bien. Ouais, bah justement c'est là aussi. Ok, d'accord. Ouais, dis ouais, faut y aller. Moi je tiens à noter ce petit détail là. C'est un des premiers détails que j'ai découvert quand j'étais gamin et que j'ai commencé à, à cuisiner. Le fromage sur le steak, si tu veux devenir oh. comme Zach Nani. Bah oui, mais c'est terrible le fromage sur le steak, c'est trop bon. Le cheddar oh, quand t'as retourné la, la le tomate, steak. je me demande ce que ça va donner la tomate. Euh... Alors je sais pas pour toi, mais ouais. moi dans un bon burger, un bon truc comme ça, la tomate si elle est bien faite, elle est essentielle. Ouais, par contre les oignons, t'en penses quoi Oignons rouge ou confits Non, non, mais les oignons normaux Moi j'aime bien moi, ah ouais, moi pas. Toi j'aime pas Dans les grecs jamais d'oignons moi Ah oui Ah ouais jamais Moi c'est euh, bah, salade, tomate, biggie burger En et... plus oh, t'aimes pas ce qui est épicé toi non, non, non. Genre la sauce algérienne et toi ah, là, tu peux pas bah, ah. Moi ça me brûle moi ouais ça gros gaillard hein. Même la sauce curry Même la oui. sauce curry ça me pique Alors imagine toi la sauce algérienne mec euh... Un jour un jour May elle fait un riz curry pour Joël Je vous jure qu'il a dit ça pique qu'il l'a pas mangé Ouais mais ça piquait <rire> Ah, ouais, ah j'aime bien, bien ça Ah ouais, Ah j'aime cool. bien ce que je bien vois hein. Et à moi ces petits oignons, cette petite tomate, la mortadelle encore là-bas là 9h30 ou pas mon gars, la convention de Genève ne sera pas respectée Ça va en vrai ouais. Moi je me rappelle la recette, le pain, donc euh, ouais. le, le, la galette, la viande, les frites, la sauce, donc, euh, en fait, là, moi, euh, le, le point de passage qui me fait peur, c'est le fermer ferme. Ouais, ouais. Parce que si tu le fermes mal, ça peut te faire un truc euh, soit trop rectangulaire, soit sûr. un truc trop gros. D'ailleurs, euh, là, je veux, tu vas avoir des dislikes sur ta vidéo. Mais moi, Fruit de Mer. Euh, moi j'ai déjà fait une pizza fruits de mer. Ouais ouais ouais, ouais, fais une tête bizarre. Fruits de mer quoi Pizza, barbecue, fruits de mer. Incroyable. Barbecue, fruits de mer. Merguez, fruits de mer. T'en penses quoi Barbecue T'as merguez, fruits de mer Ah ouais mon gars, c'était trop bon. Barbecue, merguez, fruits de mer. Ouais ouais ouais, filmez-moi, c'est trop bon. Palette d'Oberman ici, boire, boire, boire. quelle sauce ça Ça c'est la Miami. Ok, ok, c'est à quoi sauce Miami Je me permets. Ah, en fait, ça va ressembler un petit peu à la sauce algérienne, mais elle est légèrement sucrée. Très bien. Ah, okay. oh Est-ce que je pique Non, elle pique pas. Oh là là là là <rire> Validé pour Joël C'est de faire deux ouais, okay. ok, super. Uh -huh. Incroyable. Le burger tacos. Oh là là, le sel est unique. Et c'est là où il faut pas que ça soit trop saucé parce que Ok ah ouais. C'est ce que, que, que, que tu nous disais tout, tout à l'heure. Ouais. ouais, faut que ça reste. Euh... C'est pas... pour ça, genre petit et compact, voilà. genre. Ok, je capte. Ouais. Voilà. Qu'il soit petit. Le seul <rire> et vrai <rire> burger tacos. Oh là là là là. <rire> pour avoir voyagé dans toute l'Europe, Il hein. n'y a pas un pays qui touche les fast food français. Moi, je vous le dis. Hein. Ou l'Allemagne. Non Pour les kebabs, oui Oui Ah Pour ça, ouais Pour ça, là, tu sais, dès qu'il faut commencer à mettre des cordons bleus, bah, des trucs comme ça, on est à bâtard, On est aux Etats-Unis, qui... <rire> bah je peux te dire qu'il n'y a aucun fast food américain qui va garrer Bah oui, France, je suis d'accord, c'est C'est incroyable. Tu en deux, et il va falloir demander manger pas mal en D'accord Donc tu coupes en deux et tu manges comme un burger. Vas-y. Oh là là ah Monsieur Joël, ça c'est du bail Monsieur Joël. Prends ta photo. Bon vas-y écoutez je vais y aller hein. je, je, je vais me dévouer je vais me dévouer c'est pour la bonne cause. Monsieur. Je suis en train de envoyer ma photo là tous les on, est en train de... on, on tient le truc du siècle là. Je te laisse prendre la tarte que j'ai pris. Attends vas-y. <rire> faut pas en faire trop, oh oui, monsieur mmh. C'est bon Cette petite sauce qui est au milieu, elle envoie de ouf hein. T'as vu ouais. Petite sauce sucrée comme ça il <rire> va faire des zooms sur vous-là, ce salaud Non, non, t'inquiète Mathéo, traite bien Joël au montage, c'est important Ah oh, C'est sérieux, hein Eh ben, ça fait plaisir Regarde, il continue, il continue, il continue Eh ben, écoutez, les amis, maintenant qu'on a fait un super burger tacos, qu'on a vu comment on faisait le burger tacos, ça va être à notre tour de réaliser Tu sais quoi, Joël Toutes les vidéos, on a fait pierre, feuille ciseaux et tout, machin, t'as toujours perdu, t'as toujours commencé Je commence Vas-y ça te va Comme ça, je fais les erreurs en premier, tout ce que tu veux et t'essayes d'exploiter. Et si j'arrive à te gagner alors que j'ai commencé, t'as de moins en moins d'excuses pour toi, monsieur. Ça te va Ouais, t'inquiète. Ah, c'est bon, ça mère bien. Hein. C'est parti, les amis. Allez, c'est parti. Petite viande hachée, les amis. On pose sur la plaque. Voilà. Hop. Oula. Oula. Monsieur. Après, après, vu que ça va se cuire, oh. ouais, ouais, t'inquiète. Ça va se finir là. Après. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Avec... Les deux galettes, c'est parti. Petite escalope au milieu. Tu vois, avec parcimonie, on est là, on place les choses. Est-ce que j'en ai mis assez là Tu penses Je peux en rajouter ouais. Rajoutons, soyons, soyons gourmands, soyons généreux, soyons généreux, exactement. On va envoyer les frites par dessus, c'est ça Ouais, Voilà, voilà comme j'avais vu, par dessus les frites. Pas trop, trop, trop en mettre. Ok, super. Là tu penses c'est parfait ouais, là, Nickel Oui en fait c'est important de ne pas en mettre trop pour éviter que... vous avez vu, le burger tacos, là il y en a deux, c'est big Si à chaque fois tu fais deux parpaings je pense que ça peut poser problème, tu vois. Donc faut y aller peut-être euh, gentil sur euh, les quantités, tu vois. On va prendre la sauce fromagère, ici Euh, celle-là. dedans Allez, let's go Sauce fromagère, c'est le glitch Ouais, ouais, ouais, le, le glitch. burger tacos, ça, fait... ça fait vraiment la diff. Hop là, regarde voilà. Le dosage a l'air carré. Monsieur Joël, on essaye d'y aller avec parcimonie, tu ouais, vois. Ouais, t'as raison, parce que si en mets, tu mets une coulante, le truc va, <rire> va craquer la galette, tu vois. Ouais, tu t'en rappelles ou pas ouais, La ouais. galette qui craque parce que t'en as mis trop. Ouais, Je vais en remettre un petit peu quand même. Sinon, ça va être sec. Parce que bon, faut y aller avec parcimonie, mais faut pas non plus être un radin, ouais, tu ouais. vois. En plus, on paye pas. <rire> mmh. C'est le mec qui regarde le propriétaire, on paye pas. <rire> euh, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a besoin de mélanger Il y a besoin de. Non, on mettre la sauce. En bas seulement, là. On veut, devoir... on veut ouais, voir les oui, fruits. Oui. Monsieur. Voilà, on est bien, alors je vais juste regarder peut-être mon steak ouais. Est-ce qu'il y a... Ouais, yes. C'est ça de prendre au maximum en bas pour que ça, euh, il Comme ça ouais. Hop là On va le tourner Oups Je pense qu'on va en envoyer un autre Ouais je pense qu'on va, en va en envoyer un autre Je l'ai complètement raté hein. On peut le mettre à l'intérieur J'aime pas et mélange t'es poulet. Ah. Je pense que c'est moins un point alors. Non, vas-y, vas-y. Il est en train de l'aider. Ah. Moi. La Moi, monsieur, regarde, la viande a été mise. Je lui dis, cette émission est c une truquée. À chaque fois, il a des coups de pouce. Mais monsieur, t'as pas été aidé, toi, pendant les, pendant les vidéos qu'on a fait, genre Je pense qu'il faut passer peut-être à la fermeture. Yes. Let's go, comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Yes. Ah, voilà, là, je me rappelle, là, voilà, voilà. Tiens, comme ça, je me rappelle, il nous avait montré la dernière fois, hop, voilà, là, voilà. on mélange gentil, tac, toi, je me rappelle, tu avais fait ça, ça, voilà, ouais. ok, essaye de le remettre un, un petit peu tout carré à l'intérieur, vas-y, hop, comme ça, euh... C'est pas assez carré tu penses Ouais Tu penses okay. que je dois un peu Ah ok ok, okay j'ai capté Voilà, voilà ok ça, yes. Donc, Ok ok Faut le faire plus compact voilà. et regardez là c'est compact C'est un bon début ou c'est pas ouf Ouais ça va Pour le moment ça va Ok c'est pas ouf Après il faut que je fasse ça et que je remonte c'est ça, pas ça euh, Plutôt par haut Par haut voilà. Je fais ça yes. Et je remonte euh, faut que, en fait, euh... Chaque côté comme ça voilà. Ah okay, ok ok Donc un premier côté comme ça le second côté comme ça. Ça va c'est pas trop mal Ça va. C'est pas <rire> ouf <rire> Tu peux dire si c'est mauvais. Hein c'est éclaté, faut lui dire. C'est éclaté, tu peux me le dire. Hein euh, attends, attends, attends. On va faire de l'autre côté aussi. Tac. Et... Tac. Ouais. et. Ouais, c'est... Euh... C'est... C'est ok ou c'est pas ouf Ouais, c'est <rire> un peu lourd <long. rire> Non, en fait, je pense que c'est un petit peu grand, tu vois. Tu, tu veux bien tu me veux remontrer moi Ouais, ouais vas-y, vas-y, remontre-moi. Bon. Je n'oublie pas le steak cette voilà. fois. Vu, je, le, je le tourne ah, là-dessus là, là, ouais. Essaye de le okay. au maximum en bas. Voilà. voilà. Et là, je le le retour. C'est la viande presse en fait, t'as pas vite coller sur la plaque. Ok. Yes. Voilà, bien, bien cette fois. La petite tu sais quoi Vas-y, remontre-moi. Allez, Tu viens là. Ah, ok. Là, en fait, faut pas que ça dépasse, tu vois. J'ai capté, j'ai capté, faut que ce soit droit, ouais. Voilà, tu prends comme ça, avec deux doigts. Ah, il t'a retassé après avant, ok, c'est ce qui a fait que... Ok, excellent. Très bien. C'est pas très grave c'est comme ça ici Ouais, non, c'est pas grave, vu que c'est du Kitako, ça va pas se... Ça va pas se ressentir Ok. Alors, toi t'avais fait ça, je m'en rappelle. Voilà. Tac. En fait, faut pas que ça te dépasse de l'autre côté. Ouais, je vois. Là, comme ça Ouais, voilà. Et là, je ferme Voilà. Hop, et là ça dépasse pas trop, ça va euh, En fait, essaye juste d'appuyer un, un petit peu dessus. Ok, ok, je vois. Et là faut que ça dépasse. Ok, plus. ok, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, comme ça, Voilà, là comme ça. Voilà. Et là je peux fermer. Voilà, voilà. Oh ouais. Après derrière, <rire> tu m'imites toi derrière là <rire> <rire> Hop, encore une fois là. Pas bien. Ensuite, hop. Oh Pas mal là. Je retourne. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Après, juste garaté tes fesses. Hein. Eh, moi ça va être une masterclass. C'est moins ouf, je suis d'accord, mais moi gars, à tes Alors juste avant, est-ce que je coupe euh, la cuisson ici C'est euh, ok tu tac, trouves Non c'est ok, tu peux mettre le petit fromage de cheddar ou oh. le raclette, C'est comme tu veux. Let's go, on va mettre petite cheddar pour Zach ici. Là je suis content parce que les grenoblois à chaque fois ils viennent nous casser la tête avec les tacos et ils disent ouais vous mettez des légumes vous mettez des légumes, vous mettez des légumes. Les grenoblois. Faut un peu moins miauler dans les commentaires cette fois. Je peux ouais, Ah les oignons confiés un petit peu. Je vois que t'as d'autres légumes ici là euh, Ouais c'est des poivres. Hein. Ouh je, je les aurais bien mis dans ouais. le tacos moi tu vois. Ouais. mais Tu veux en remettre ouais. ouais Ouais ouais ouais Le secret de pique qu'on va mettre ici. Là. Ah là j'aime bien. Là je me rappelle, tu avais fait ça. On met dessus. Yes. Je, faut personnaliser un peu la recette c'est pour ça que tu vois genre j'ai ajouté euh, tu vois, le poivron pour pas qu'on fasse exactement ce que tu nous as montré tu vois Comme ça Joël après lui aussi il personnalise un peu sa recette et on est bien tu vois Moi je trouve qu'on est bien là non Tac Un peu de fromage en plus Hop là T'as vu, Joël, l'assurance qui se dégage de mes gestes Non, mais t'inquiète pas. Moi, j'ai une masterclass. Est-ce que c'est prêt à aller au four, chef C'est prêt à aller au four. On met au four. On va finir de faire ça à côté. Le premier burger tacos de Zach. Faites attention. Ah oui, la sauce, on l'ajoute après Ouais, c'est après. C'est après. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Je vous permettez. Il n'est pas, pas assidu. C'est après la sauce miami. Moi j'ai tout, c'est une masterclass, j'ai tout dans moi, j'ai. Là, mon... là, là t'es chaud là. J'ai me <rire> planté. Comme d'hab, il a tac, beaucoup tac. parlé. Non, il non, a non, beaucoup non, parlé. Va voir. Là, J'aurais peut-être dû. Et là, je viens d'y penser, mettre la... de la mortadelle dedans. C'est aussi le lot de passer en premier, mais je ne m'inquiète pas, je suis serein, ça va le faire. Joël, avant que tout ça sorte du four, en ayant vu ce que j'ai fait, en ayant vu ce que j'ai mis dedans, la manière dont j'ai fait, tu le sens comment pour l'instant ma recette, objectivement T'as pas fait d'erreur, juste pense, euh, quand t'as la ta galette, t'es un peu merdé, sinon je vois pas de trucs bizarres. Et toi, est-ce que dans ta tête, tu as commencé à imaginer ce le, que t'as envie écarré, de faire Le plan est carré, comme dans Metal Gear, je sais exactement comment okay. je vais faire, je vais mettre quoi, tu vas voir. Let's go Let's go, let's go, ça fait plaisir. Tu quand je vais faire mon, ma partie. Moi, moi tu sais quoi, je serais content pour toi que tu gagnes. Ouais, après toute la triche, <rire> toutes ces magouilles. Après toutes les défaites que tu as pris. En plus, la prochaine, je pense, et il y avait un très beau restaurant indien qui nous a proposé de venir faire une vidéo chez eux. La prochaine fois, on fera indien. Ok, vas okay. Comme ça, tu on fait l'arc tacos. Et après, derrière petite ah, vidéo indienne. Vas-y, chouchou, chouchou. Enfin, on va aller manier les épices. Ouais, les épices ah, qui bah, faut font pleurer, là. Ah, ouais. <rire> ouais, alors, aucun truc piquant, hein, je te dis. <rire> Moi je suis fier hein. Et y'a quoi dans les sauces J'aime bien la Miami. Je veux savoir si on en a peut-être une autre, tu vois, peut-être que je puisse ah, mixer. En fait c'est les sauces classiques. Ok, donc t'as les sauces classiques derrière. Biggie non, ouais. oh, pas Ah dommage. C'est pas une sauce qui. Est voilà. qui est Miami. Tu, tu pleures pas si tu pleures euh, la ouais, La Zach la a fait supprimer la Biggy. <rire> Zach sous les ordres, le break sous les ordres <rire> de Zach. Oh <rire> <Ça>, bordel. <rire> Zach a fait supprimer la vie. Ça me fait rire comment t'essayes de faire croire que genre il y a, y a de, la, la, de la corruption contre toi. Elle donne un billet. Hop là. On va mettre sur dessus. Oh là là là là. Joël, ce sandwich va Quand je pose. Il faut, il faut que ce soit dans la viande aussi. Ok d'accord. Ouais, Très bien. Comme ça. Il faut que ce soit dans la viande également. Comme ça là à peu voilà. près. Voilà. Oh ça rentre fluide hein Le burger tacos made in Zach avec un petit peu de voilà à la fin on termine gentiment hop comme ça je suis désolé mais je trouve que ça a une bonne gueule Joël tu vas devoir essayer de rivaliser avec cette masterpiece il et est l'heure de est... mettre la clime. et là ça va être l'heure pour Joël d'aller briller Burger tacos by Zach Nani pour vous servir Joël Est-ce à... avoir des grosses, à monsieur? ton tour monsieur c'est à ton tour de briller et à la fin on goûtera tout ça moi je vais me poser et je vais te regarder réaliser fais attention ne stresse pas M humour. M humour. Ouais je vous donne des petit morceau ouais à part si tu veux couper Non t'inquiète t'inquiète Comme ça on est, à, on est à égalité Rapidement ça va, il va cut un peu Des grands gestes Regardez comment il est fier de lui si je dois remettre beaucoup de sauce, pas Un peu de frites Pas être radin non plus faut En fait j'ai peur de trop blinder Oh Joël tu commences à hésiter là Ah pas du tout, c'est juste pour vous en fait J'essaye de voir les quantités qui vous non, fera Franchement je me permets, ça a l'air d'être ok, ça a l'air d'être bien là La sauce Oui, c'est vrai, je oublié. Tech. Alors Joël, comme ça, on oublie, on se fait aider ah je, ouais. je ne comprends pas. Ça, ça, ça aurait été même bon sang. Hein. <rire> je, je dis, hein. Oublie pas de personnaliser, tu peux ajouter des trucs, de la mortadelle, des trucs. Ouais, oui. De la raclette à l'intérieur, de la mortadelle. Ah ouais, moi, ouais. par exemple, j'ai pas mis de fromage à l'intérieur, j'ai pas, de... ouais, ouais. pas mis de raclette, j'ai pas mis d'oignon. Ouais, ouais j'aurais pu, hein. Ouais, je vais en mettre euh, là. Yeah. Je peux le couper pour oh, éviter oh, de. Là. Ouais. Tu vois, j'ai des techniques déjà suis un technicien. Tac, tac. Ensuite, on va fermer, on va passer à la fermeture. Ah non, d'abord, on mélange. Ensuite, ça faisait... Euh... Euh... Ouais, il m'a dit qu'il ne ça... faut pas que ça dépasse. C'est ce que je craignais. Ah, quoi que Attends, mais. Tu es pas mal là Non, hé, hey, hé. Hey. Joël. Ouais Continue, mais. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Franchement, rien suis... à dire. Non, mais. Euh. Tu peux dans l'autre sens. Ah, peut-être dans l'autre sens. Voilà, ouais, on ça. Oh, il euh, hum. que ça soit un peu plus. Il euh, plus compact. Okay, c'est <rire> es, Il <rire> en Il a dégainé un 501 <rire> Alors tu m'as dit. Il a comme ça, de Ouais. Voilà. On essayer de bien passer pour Ah, ok, d'accord, j'ai la technique. Ah, ouais, ça, ouais, ouais, ouais, je vois. Je l'ai prévenu. Voilà hein. Franchement, voilà. je l'ai prévenu que son steak était en train de cramer. Là. Attends un coup. <rire> je suis un chic type, hein. T'as vu Joël Moi, je te préviens pour pas que tu fasses moi, des erreurs. Tu vois Moi, je regardais avec un sourire le, le steak en train de cramer. <rire> tu vois Il y, y a les personnes droites et d'elles, et puis il y, y a les petits bâtards là-bas. <rire> oui, oui. <rire> Regarde des steaks main gauche. <rire> <rire> T'as coupé ma droite. Mets-le à gauche de. La... Je crois que la gauche, elle est pas allumée, bah, c'est ouais. ça Mets-le à gauche euh, si tu veux ton steak. De quoi ah, je veux dire à gauche de, de la plaque. Okay. C'est pas allumé là-bas. Là ah ok. Voilà, comme ça t'es serein. Parce que je vois là, le boug, il est, le raclo, il est stressé. Non, <rire> voilà. Après, il y a de la sauce. Ouais, non, la sauce, là, là, ça, ça. Après. Là, Là, ça va dans le four, monsieur. Yes. Tu vois, moi, mon seul regret pour l'instant, c'est que les tiens, ils ont l'air très bien. Mon seul regret, c'est que j'ai pas assez personnalisé ma recette, je trouve. Ah ouais, à l'intérieur, ouais. j'aurais pu ajouter la cas les oignons à l'intérieur, qui ont un peu de magie, j'y ai pas pensé. C'est de ma faute. L'entrée dans le four ouais, Ça y est. Et, Et maintenant, voir. on va t'occuper de ton parpaing, là-bas. <rire> ouais. Vous, vous aimez les steaks avec du sang bizarre, là, des cannibales Moi, j'aime bien le steak, c'est bien. Pas de tomates, pas d'oignons Non, non, non. Ok. Genre juste steak, bordel, ah bah cheddar. Non, ça m'a déjà porté préjudice de faire un truc trop simple. Après oignon, je sais pas ce que ça peut donner. Bah tu l'as goûté là J'aurais dû penser à mettre peut-être de la salade, non euh, Ouais, mais le après à la fin sur le ta tacos par exemple. Ouais ouais. Et ça va. Bah, okay, pas... Supplément salade. Petit supplément salade ah, ouais, T'inquiète pas. Gros. Un supplément d'âme dans le sandwich. Pas, la... Un petit supplément salade, ça va faire la Regarde comment ça brille. Check ta faim. Oh là là ça a l'air incroyable <rire> Oh le, le tacos du bas il est bien fat Non mais ça c'est là où le steak va se reposer en fait tu vois Et ça c'est dessus Ça c'est le support pour que tu puisses tenir <rire> Oh le tacos il est bien fat en bas Attends, Regardez vais... T'as quoi comme sauce C'est à Miami ça Après si tu veux en mettre une autre euh, en plus peut-être Si tu voulais mettre le sauce, tu voulais mettre toi. Je sais pas, c'est vrai que t'as pas Biggie parce que Zach a déjà enlevé Biggie Et... <rire> ah. bah après, je sais pas, peut-être euh, de samouraï, euh, sauce non, blanche, tu veux euh... après samouraï, ça pique, hein Ouais, ça pique J'ai que sortie des sauces qui piquent pas, en réalité... Euh... Voilà, là, ça va, là Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, je vais pas trop mettre Et on va voilà. mettre un peu de salade, ouais. ouais. Un petit ouais. peu de salade. Parce qu'ici, on mange euh, équilibré. <rire> <rire> j'ai équilibré quand j'ai dit à ta <rire> De il t'a dit ça puis il s'est retourné vers toi Il était mort de rire Oh le lit de salade Ça c'est un vrai lit ça <rire> Ah la rêve Ah oh, la rêve toi. Ah ouais toi tu es allé franco C'est la force, du... La force de... du biceps Fitness park Oh la là, la là, là, là. T'es content Bien sûr que je suis content Oh la la la Ouais, oh, Joël, moi je trouve que le tien il a quelques défauts quand même. hein Oh, le nu <rire> Oh la la la On met pas trop. Voilà. Il mec. Les amis, les plats sont terminés. Vous les voyez. Mon burger tacos ici. Bon, qui a eu le temps de refroidir un petit peu, mais c'est pas très grave. Franchement, c'est léger. Le burger tacos de Joël. Je dois dire que je me permets, mais visuellement, le tien il a le lit de salade là. Je suis pas convaincu, tu vois. Quoi non, moi ouais. je trouve que tu siens. T'aimes bien sives. toi Moi j'aime bien, je trouve que ça a un petit charme. Donc on va goûter, on va se permettre de faire goûter également. Ouais. Donc on va être départagé, départagé par le chef, départagé par Alex ici même qui va également nous dire. Et peut-être si besoin, tu pourras départager si besoin à 1-1, ah, bah, si un, un", tu vois, oui, pour donner le point en plus. Voilà Il est gentil. Zéro corruption, on s'en fout. Genre si vous avez préféré celui de Joël, il n'y a pas de problème. Si vous avez préféré le mien, on vous le dit. Je dis ça parce qu'après il va miauler c'est toi qui mets la vidéo, t'es quoi? ils sont ah, bien corrompus, bien ils bien sont bien corrompus. Il a des des billets. Donc si vous avez préféré celui de Joël, vous y allez, il n'y a aucun souci. Mais là, ton lit, il est très big. Taquette. Bon, chef, tu goûtes et tu nous dis Allez. Ah, c'est parti. Le chef va nous départager. Alors, en compte que le mien, il a un peu refroidi, je pense, mais <rire> en dehors de ça, franchement, je suis assez content de la réalisation. Regarde, Joël, le sandwich qui va te faire perdre. Ouais, je aujourd'hui, j'ai mon point, Aujourd'hui, tu penses à ton point J'ai mon point, frère. Let's go. Allez, le chef, le créateur de la recette, il va pouvoir dire un avis objectif. Il est satisfait Il est satisfait Attends, attends, c'est fini. J'ai rien dit, moi j'ai dit il est satisfait. Sa tête elle avait la pression. Il a l'air content. Il a l'air content hein Moi je laisse les clients contents, tu vois, c'est important. Ah le tien, il a l'air fat quand même mon Joël Oh là là là là. Non il a l'air bien, je veux dire, quand je dis fat Ouais, Oh non oui oui. Putain il fume encore et tout là. il fume, oh là là. Oh là là là là là là monsieur Oh là là là là là. Eh, je suis moins serein là, tu vois. un peu timide le croc, là ouais, ouais, ouais. Non, c'est bah oui. chaud, parce que c'est chaud Ah là. oui, je comprends, je comprends <rire> Il est trop bon, lui Il influence les autres Mais attends, t'as pas beaucoup mangé, dis-moi. Mais, dis mais t'as pas l'appétit. <rire> Joël est un bâtard Parce que quand j'ai dit timide le croc, ça m'a goûté plus C'était plutôt pour ça Ah ouais mais Bah non, oui, c'était pour ça T'as pas d'appétit Il faut un verdict Lequel vous avez préféré, le mien ou celui de Joël Franchement, les deux c'est juste que j'aime pas trop la salade, j'enlève la dose. Ok, donc... <rire> Est-ce que je n'avais pas parlé à propos de ce lit de salade Alex, j'en ai parlé ou pas J'ai parlé de ce lit de salade Ton lit de salade... Bon, au pour bon, il a argumenté. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Alex C'est à moi Bah oui. Je te laisse aller, tu dis ce que tu préfères. Il n'y a pas de souci. Tu as le privilège, tu envoies. Oh là Là on est sur du sur du bien consistant, du bien costaud. Ça va Joël tu es stressé. Oh il a, il a tapé un gros croc là hein. Ouais Oh, <rire> Joël ouais. il est stressé <rire> de ouf Moi je veux gagner Il est stressé le raclo Pour moi, il y a un petit côté piquant dans ton tacos. Ouais ça c'est pour relever le goût, t'inquiète. <rire> c'est pour relever le goût, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, pour moi, ça va, ça fait relatif. <rire> dans le bon bah, Dans le bon sens, on va il n'a pas bon point à Joël. Tu vois le, Joël. Fait, le pénalty décisif. Au milieu de tout ça, pour le dernier, ouais. on va mettre un petit, euh, un petit challenge, un petit bail. Le dernier va être goûté en mode bandé. Comme ça, c'est pas lequel c'est et ça peut être intéressant. Je, je peux goûter le tien, hein, Joël Tu me permets. Fais-toi plaisir. Tu Mange à me... ta faim, mon grand. Tu me permets. Fais-toi bon plaisir. Allez. Et toi Qu'est-ce que t'en penses Pour être honnête, je j'aime beaucoup le tien. Ça fait deux ans pour moi, je rigole <rire> oh, le bâtard Attends, je goûte le mien. Quand tu vas goûter le mien, faut y aller franco, parce qu'il y a des poivrons, ouais. et les poivrons font une dive de ouf. Vas-y, viens t'asseoir. on va en faire. Ah, toi, tranquillement. Mais, voilà. Mais après les assiettes, on va les mélanger. Ouais Ah, bon je, en en... je voulais en les <rire> autres. Hop là, petit masque ah, bon, il voit pas, il voit pas. les saveurs qui comptent Oh, les bourbier Oh, regarde Il a envoyé un croc Oh, il a envoyé un croc T'as vu offert. le croc qu'il a envoyé euh... <rire> Ah, ça, c'est du vrai croc, frérot Oh, le croc Ah, il t'a T'as hey, si, kiffé, remange hein, pas... <rire> Oh là là, mais il nous fait honneur Il envoie des crocs de fou Il nous fait honneur, ça fait trop plaisir Eh, ça fait trop plaisir, il est là et il envoie C'est pas de la comédie Votre verdict, le plus honnête et le plus franc, quel taco c'est ce que vous avez préféré, celui de Joël ou alors zac Tu allais celui-là. Vous avez préféré celui de Joël C'est bon aussi, il était Voilà, Bravo Joël, bravo Joël qui a remporté. C'est quoi qui a fait la différence pour toi en fait, il y a beaucoup de sauces, ça a passé bien. Donc... Ok, j'avais plus de sauces dans le cerf que t'as préféré eh, J'ai ouais. dit, la remontada, la corruption, c'est terminé. Hein Monsieur, c'est bon, t'es contente hein, par rapport à ton putain, premier... Point. Enfin, un enfin, pont, là, putain. Ça fait quatrième vidéo, frère! Quand, hey, quand t'as perdu le premier point, t'étais abattu, mon pauvre! Je suis comme avec le jardin, j'ai envie de pleurer là, avec, la, avec la coupe! Félicitations, mon frérot, ça fait plaisir! Bravo à vous! Et merci encore au Break Villarban! Venez, venez tout le temps break. De avoir permis de faire cette vidéo! C'est toi qui nous a fait découvrir! De ouf, de ouf! Ouais. N'hésitez pas à passer au Break Villarban! Si vous passez, dites que vous êtes venu grâce à la vidéo et tout, c'est trop cool, ça fait plaisir! Ils sont gentils, nous ont accueillis, nous ont mis dans des bonnes conditions pour faire cette vidéo! On espère qu'elle vous a plu! Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas! Je pense la prochaine, on ira faire Indien, voilà un petit indien histoire d'envoyer des épices, des trucs qui piquent truc comme Joël aime, ça fait super plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine, les amis. Ciao, ciao!